Alors je me, je me présente, Brahim Fougig, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès, professeur d'économie et de gestion. Je suis intéressé euh, par la thématique des biens communs. Dans le cas spécifique d'Imedre, je dirais que le bien commun, il est perçu au niveau du territoire tout entier. C'est-à-dire que le territoire appartient à une communauté. Et dans le cas des Medra, le territoire appartenait. Il appartient encore, les gens, les gens parlent de spoliation de leur terre. Il appartient à la tribu, à la grande tribu des Aitata, et aux différentes fractions qui habitent le local, c'est-à-dire la commune d'Imeda. Le daïr du 16 avril 1951, qui est un daïr du, qui date du protectorat, a considéré les mines comme étant propriété domaniale, c'est-à-dire propriété de l'État. Et par conséquent, à ce niveau déjà, il y a une mise de l'État sur les ressources souterraines, sur les ressources... De profondeur. Deuxième problème, c'est qu'il y a ces richesses qui sont extraites. Les gens voient les richesses passer sur le, leur territoire et être vendues à l'extérieur, à l'étranger, sans laisser de traces sur place, en matière de revenus, en matière de, de ressources, en matière de capacité de production sur place. Là aussi, les gens sont frustrés. Troisièmement, c'est que une, une, cette accumulation de richesses effectuées par la mine pose problème au niveau de la nuisance qu'elle crée, le préjudice qu'elle porte aux communautés. Les eaux extraites du, du, du territoire posent deux types de problèmes. Le premier, c'est qu'il y a une exploitation de la mine qui fait que le niveau d'eau le dans les puits s'amenuise, ce qui porte préjudice à l'agriculture des paysans. Deuxième problème, c'est celui de, de la pollution. Ces eaux elles sont mélangées pour traiter, la, pour traiter le minerai avec du cyanure et du mercure. Et ces eaux elles sont, déjà, elles sont rejetées dans, le, dans la nature et elles créent donc des espaces euh, pollués. La convention qui existe entre la mine et l'État dans le cahier de charge, la mine s'engage à dépolluer, mais cet article n'a pas été utilisé et à laisse faire. Et là aussi, c'est un, un, un problème. Donc je pense que la solution doit résider dans, premièrement, la pérennisation pendant une longue période de l'exploitation de la mine. C'est-à-dire, au rythme actuel d'extraction du minerai, les réserves seront épuisées dans, dans 16 ans. Il faut réduire la capacité de production et la ramener à un niveau qui permettrait de l'exploiter dans 30 ans. Pourquoi 30 ans Pour permettre aux populations locales de bénéficier de l'eau qui est extraite dans la mine et cette mine, au lieu d'épolluer ces eaux qui sont dans la rejetées dans la nature, les dépolluer, les retraiter et les mettre à la disposition des agriculteurs pour irriguer leurs champs. Donc on réduit la nuisance et on fait bénéficier les, les, les, les paysans de l'eau extraite de, leur nappe, de la nappe phréatique. Troisièmement, une partie du minerai, au lieu d'être exporté à 99%, est-ce qu'il ne serait pas préférable aussi de laisser une proportion de la production du minerai et de la mettre selon un contrat déterminé aux mains des, des jeunes qui doivent être formés dans ce sens pour valoriser le minerai sur place et au lieu de le vendre brut on le vend sous forme, soit sous forme artisanale soit sous forme autre et nous savons que dans la région de Tenerère, ils ont donc une, une, un savoir-faire en matière de févrerie en matière de bijouterie. Ils peuvent donc créer des ateliers de production avec une formation des jeunes pour les mettre donc à, selon les normes internationales. Et au lieu que ce soit les Suisses ou les Français qui, euh, exploitent cette, qui valorisent cette mine et la vendent dans, sur des marchés à des prix importants, à des prix élevés, ce, ce sera donc les gens de la région qui seront formés. Sur une, sur, une, une, une, sur une étape qui est plus ou moins longue, et c'est pour ça que j'ai dit 30 années. Donc après, quand la mine aura quitté, quand la mine aura tout épuisée, il restera encore quand même un certain, une certaine activité artisanale, agricole, qui peut donc être maintenue et euh, développer la région, développer l'être humain,